Le héros pénètre par hasard euh, dans un territoire nouveau, le monde ferroviaire. Au départ, il perçoit le train comme euh, un simple moyen de transport allant d'un point A à un point B. Et euh, un moyen asexué, impersonnel. Et il se trouve que sur ce quai de gare, on lui propose, euh, en plaisantant, de conduire le train. Et, et ça percute et se retrouve propulsé dans une formation pour devenir conducteur de train. Et c'est un véritable parcours initiatique, un parcours semé d'embûches. Il est confronté à un territoire dont les frontières sont tracées de rails et il doit faire l'apprentissage non seulement d'une langue nouvelle, mais en plus euh, d'un métier où il s'agit d'apprivoiser une machine une machine qui est qui tire derrière elle des centaines et des centaines de tonnes une fois qu'il euh, qu'il euh, qu a l'examen le diplôme en poche en fait ce qu'il se passe c'est que vraiment c'est une aventure et, et euh, c'est une aventure où euh, on peut se sentir en tout cas j'ai fait le parallèle avec euh, l'apprenti chevalier une fois qu'il a sa récompense euh, bon pour euh, comme lance il reçoit euh, il reçoit une clé, la clé Denis, qui euh, a le privilège de pouvoir ouvrir toutes les cabines de conduite. Et ce n'est que le début en fait euh, de ses aventures, parce que les, euh, les obstacles, les, euh, les situations saugrenues, surprenantes, ne, ne vont pas cesser. Et euh, on va découvrir avec lui ce que c'est que de vivre un chagrin d'amour à 200 km à l'heure, que de côtoyer l'amour et la mort d'être attaqué de l'extérieur comme de l'intérieur et d'y faire face. Et comment, au fil des rencontres, collectivement, ils réagissent, ils répondent à ces, à ces, à ces obstacles, à ces attaques subies ou pas. Le, le mythe de l'entreprise ferroviaire, euh, le, est-ce que je l'alimente à ma manière hum, c'est en progressant dans l'écriture que j'ai réalisé que qu'il qu existait enfin que que la question ne se posait même pas de le déconstruire parce que c'est véritablement des actes héroïques qui se passent au quotidien et hum, mais c'est pas venu naturellement c'est en relatant euh, les événements en, en construisant euh, le texte le récit que ça, ça m'est venu euh, ça m'est venu euh, à l'esprit alors long, longtemps j'ai tardé à à écrire à relater euh, l'expérience ferroviaire car euh, justement j'étais confronté à, à, à j'étais dans une impasse celle de la forme je me voyais pas du tout écrire une prose euh, tel un, un gros bloc comme si euh, la vie était euh, linéaire et en plus euh, il y a vraiment euh, euh, le rythme qu'il fallait faire ressortir à la lecture et, euh, et du coup euh, un rythme qui varie sans cesse, qui va d'accélération en décélération, de freinage, d'arrêt en gare ou même d'arrêt en pleine voie, aux grandes dames des voyageurs. Mais euh, il fallait de l'espace et, euh, et puis par moments euh, relater aussi, faire ressortir les émotions du narrateur. Alors, des fois, il est dans une situation de stress total et il faut que ça ressorte dans l'écriture. Pas de ponctuation, un enchaînement. Parfois, au contraire, il a le temps de la réflexion, de construire sa pensée. Et d'autres fois, la même, le même usage de la ponctuation relate au contraire une autre forme de stress. Et c'est tout ça que j'ai essayé euh, de retranscrire dans la forme pour qu'elle qu alimente le fond et qu'on y perçoive aussi, peut-être, qui sait, une ligne de chemin de fer qui est euh, parsemée de tunnels, passages à niveau, de lignes droites, de courbes. Bah, la cabine de conduite va, ressemble presque comme un, un, un observatoire. Et euh, c est, c est, ça peut être un télescope, euh, parce qu'on euh, est en tête de ce train. On est seul, mais en même temps, on a des milliers de passagers derrière. On, on les voit aussi défiler le long des quais. Et, euh, et on va croiser les collègues, mais toujours en coup de vent. Et euh, il faut qu'on arrache euh, des discussions euh, en quelques minutes. On est tout le temps les yeux collés au, au téléphone pour l'heure ou à la montre. Et euh, c'est une solitude qui est étrange parce qu'en en fait, on, couteaua, on croise beaucoup de monde. On les voit. Parfois, ils nous voient si la vitre n'est pas trop sale. Et. Euh, et en même temps on est seul en cabine et euh, c'est vrai que on est amené à, à être beaucoup dans ses pensées tel ce personnage qui justement euh, est confronté à un événement difficile dans sa vie et euh, qui rumine et euh, qui, qui va essayer de trouver des, euh, des solutions pour sortir de cette solitude quand, quand l'idée m'est venue de finalement enfin euh, me lancer euh, sur les rails de, de l'écriture ferroviaire, euh, on m'a beaucoup parlé d'Emile de Zola, que j'avais déjà lu, de La bête humaine. Et, euh, et c'est finalement, sauf erreur de ma part, la seule référence euh, romanesque euh, qui, où le livre, le récit, se passe plus ou moins en cabine de conduite. Et finalement pas tant que ça, ça sert plus de décor au thriller. Autre Chose du coup, euh, les, les références, j'ai dû les chercher ailleurs, et, euh, et c'est sûr qu'il y a eu un élément déclencheur ça a été euh, la lecture d'à la ligne de Joseph Pontus, un élément déclencheur au niveau de la forme. Et c'est pour ça qu'au départ, euh, j'ai euh, je suis parti dans le sur le verre blanc, mais par la suite, j'ai com commencé à tout retravailler pour euh, pour trouver une forme propre à ce texte mais en effet euh, si je pouvais euh, remercier aujourd'hui Joseph Pontus euh, je le ferais euh, de bon cœur en fait pour, à titre personnel enfin, si véritablement il y a une histoire euh, qui, qui marque le narrateur c'est euh, mais qu'il découvre oh, c'est que par exemple euh, il était au courant plus ou moins des luttes passées euh, mais il était alors euh, enfant et euh, il, il y trouvait surtout son intérêt parce qu'il manquait l'école. Et euh, c'est en entrant dans l'entreprise, car il n'est pas du tout ferroviaire, il n'est pas atteint de cette passion pour les trains, qu'il euh, qu découvre euh, qu'il y a une histoire en effet. Et, euh, et surtout, euh, progressant au fil du récit, il euh, nourrit cette histoire. Et, euh, et s'il y a une histoire qui... C'est euh, celle des, de l'entraide d'une forme de solidarité, mais qui doit s'alimenter sans cesse. Et, euh, et c'est ça qui est remarquable. Euh, il y a des réactions parfois mineures, comme celle du euh, mécano, qui s'arrête euh, pour récupérer un collègue qui est dans un grand désarroi, et, euh, alors qu'il n'y avait pas d'arrêt prévu, mais qui permet aussi euh, finalement à ce collègue peut-être euh, de pouvoir enchaîner les trains par la suite. Les jours suivants alors qu'il se serait peut-être effondré il y a aussi celles qui sont beaucoup plus visibles médiatiques, mais qui demandent un effort considérable parce qu'il s'agit de, bah, de ne pas être payé pour euh, se manifester manifester euh, ses convictions et euh, et tout ça c'est pas quelque chose de naturel c'est pas euh, inné vu que c'est un monde divers et varié euh, à l'intérieur euh, de l'entreprise euh, il faut tout le temps euh, mettre, euh, continuer à souffler dans les braises pour, euh, pour que cette solidarité se maintienne. Du coup, c'est le terme mythe finalement qui, qui, qui peut me gêner un peu parce que ce n'est pas tant un mythe que ça. C'est plus euh, une histoire passée qui, euh, qui par l'oralité, euh, s'alimente. Mais bien sûr, à génération en génération, euh, s'il n'y a plus d'événements à raconter, plus de, de luttes, de, de, ben, ça, ça risque de s'éteindre. Fort heureusement, ce n'est pas encore le cas. Ce, ce qui me tenait à cœur, c'est que tout lecteur, euh, d'où qu'il soit, quel que soit le, son domaine euh, professionnel, l'endroit où, où il travaille, puisse à un moment ou à un autre s'identifier. Et euh, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de, de citer... Euh, l'entreprise ferroviaire simplement avec un E majuscule, celui d'entreprise, car, euh, car je pense euh, que, que ceux que vivent les cheminots, euh, potentiellement tous euh, peuvent à un moment ou à un autre s'y retrouver. Et, euh, et il me tenait à cœur justement que, que le lecteur avance comme le narrateur, qui n'était pas prédestiné à devenir cheminot, et euh, finissent par même euh, s'approprier le langage ferroviaire, le deviner quand il ne le comprendra pas forcément, et, euh, et y associer euh, des éléments de sa propre vie.